Est-ce que vous nous entendez déjà Voilà, vous nous voyez, je pense. Un peu plus fort Un peu plus fort Je ne sais pas. Voilà, donc je me présente, je suis Jean-Paul Argudo. Moi, je suis Damien Clachard. Et euh, on est très heureux de vous accueillir ici, dans ces nouveaux locaux euh, de PG Session. Donc, euh, tout d'abord, ben, merci à Mozilla de, de nous accueillir pour cette journée. Euh, je pense qu'on aura le temps d'en reparler ce soir, plus en détail. Euh, voilà, ben, Postes session 7, euh, déjà. Déjà. Donc, euh, on va se présenter rapidement. Ben, Damien et moi-même, on est ce qu'on appelle des Postes geeks, c'est-à-dire qu'on est plutôt addict à ce projet-là depuis pas mal d'années. Euh, on a tous les deux, tour à tour, euh, soit créé le site postesql.fr, donc ça, c'était mon cas en hein, 2004, déjà. On a participé tous les deux à l'association Postes FR, dont Damien aujourd'hui est président. Euh, la session postgresql europe aussi et euh, on est euh, accessoirement les fondateurs de Dalibo en 2005 à une époque où on faisait tous des métiers différents et euh, on était tous passionnés de postgresql on s'est dit qu'à un moment donné ça serait pas mal d'arrêter de faire du Pause SQL la nuit et de l'oracle le jour et faire euh, du vrai boulot euh, le jour avec postgres voilà je résume assez euh, violemment mais un peu c'est un peu, un peu l'idée et, euh, et voilà, donc on a commencé à quelques-uns, il y a une dizaine d'années déjà. Les PCC sont sept, donc euh, ça, fait, ouais, 4 déjà, ça fait déjà quatre ans qu'on fait ça. Donc sept euh, PGC sont quatre ans, ça veut dire qu'il y a certaines années, où on en a fait deux. On avait peut-être un peu plus de temps pour le faire. <rire> donc euh, c'est pour ça que cette année, il n'y en a, a qu'une seule. Mais euh, je pense qu'elle euh, va être de bonne qualité, je pense. Déjà, euh, le nouveau lieu, je pense que ceux qui ont connu euh, le Quai de le Comptoir Général euh, voient la différence. Bon, ça n'a rien à voir. Qu était, le Quai de -Map était très beau, on a voulu juste changer. Je crois qu'il suffit de lever les yeux pour se rendre compte de la différence. Ici, si, ce n'est pas du carton-pâte. <rire> C'est du vrai. Euh... Le format, peut-être, Damien, tu vois. Ouais, sur le format, en fait, on, on, a, vous allez voir que la journée est vraiment très riche. Oui. On a beaucoup, beaucoup de, de, de présentations, parce qu'on a eu beaucoup de présents, de, de, propositions. Et du coup, on fait un programme plus dynamique, plutôt que d'avoir un format de présentation de 45 minutes, on est plutôt sur des présentations de 30 minutes. Donc, vous allez voir que ça va aller assez vite aussi, euh... voilà. L'idée, c'est que, Bon, même si certaines présentations vont peut-être un peu trop vite, euh, l'idée c'est qu'il y ait aussi du temps pour que pour la discussion entre vous et que n'hésitez pas à aller voir les speakers euh, et les intervenants. Euh, c'est aussi la, la, la, la partie importante de ces journées-là, c'est la rencontre et la, et la discussion. Voilà. D'ailleurs, au niveau des speakers, c'est probablement une des communautés du logiciel libre où les développeurs sont à ce point accessibles. Ça, c'est un truc qui m'avait choqué, moi, peut-être, je crois, c'était en 2006 où j'étais à Toronto pour les dix ans du projet. Et euh, ben, j'ai serré la main à Tom Lane, j'ai dit ce moi avait j'ai vu Iki, j'ai vu des... Voilà, c'est juste, euh, voilà, quand on, quand on sait ce que font ces gens-là, le niveau qu'ils ont et l'humilité qu'ils ont, et euh, c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Iki qui, qui est là, juste devant nous. Euh, on a Magnus qui va arriver en début d'après-midi. On a Olivier, alors Olivier je l'ai pas encore vu, il n'est peut-être pas encore arrivé, de sandia qui était un corps gis On a aussi des représentants de la R&D d'Alibo, on s'est fait une toute petite place, au début on avait beaucoup de place, et puis comme on a eu de plus en plus de, de talks qui se sont proposés, tous plus intéressants les uns que les autres, ben, on a fait de la place pour les, pour ces gens-là. Donc il y a juste deux talks aujourd'hui d'Alibo, avec Julien Ronan et, et Gilles. Donc euh, voilà, un travail technique, ça va commencer assez fort, donc euh, j'espère que vous êtes tous bien réveillés. Il euh, y a aussi de la place pour les use cases, Damien peut-être, si tu veux me parler. Oui voilà, l'idée aussi c'est d'amener de, de, du, du retour utilisateur, et donc on a la, on a la chance d'avoir des, des utilisateurs qui sont là pour vous témoigner de leur usage de pose donc le ministère de l'Intérieur, Météo France, et Jean-Marc Gazot, euh, qui vient directement de Montréal pour parler de l'intégration de pose dans dans l'administration publique là-bas. Euh, et puis dans le secteur privé, donc euh, le Moine Technologies, Casden, la Banque Populaire et Sodexi. Donc voilà, vous avez vraiment dans une journée à la fois du très technique avec euh, des gens qui sont directement au cœur de la communauté Postgresql et des utilisateurs qui vont vous apporter euh, voilà du feedback sur euh, sur comment ils déploient, comment ils utilisent Postgres. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a toujours essayé de faire. Ce n'est pas vous, vous parler de Dalibo pendant une journée, parce que ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais au contraire, euh, d'être plutôt là comme des facilitateurs et, et faciliter la mise en relation euh, pour que voilà, la promotion de PostgreSQL se fasse plutôt par elle-même et par la communauté que, que par un seul intermédiaire. Euh, voilà. Next. Bon, <coughs> quelques règles de bien séance. Si vous avez des téléphones portables, j'imagine que vous êtes plusieurs à en avoir. Merci de les mettre en vibreur, merci de passer vos appels dehors, euh, tout tout bête. Euh, merci aussi d'aller dehors si vous, vous êtes fumeur et voilà. Euh, sur les réseaux sociaux, si vous avez la bonne idée de prendre des photos, choses comme ça, utilisez le hashtag PGSession, histoire que nous après on puisse retrouver qui dit quoi et essayer de faire un fil où on verra ce qu'on fait avec. Euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner au compte PGsession sur Twitter. Euh, sur les pauses, il y a une pause déjeuner de 12h à 13h30, donc comme d'habitude au PGsession le repas vous est offert donc euh, voilà, c'est pas la peine d'aller dehors, etc., même si le quartier regorge de super restos. Euh, une pause café cet après-midi, il n'y aura pas euh, plus de poste d'ici à midi, donc euh, voilà, je pense que vous avez bien bu du bon café, là, donc ça va le faire. La fin de journée à 17h30 et un début de fête, parce que donc Dalibo a 10 ans, euh, donc euh, ça fait 10 ans qu'on qu qu existe, et euh, voilà, donc, Rapidement, c'est la page publicité de la journée. Il y en aura qu'une, je vous promets. Dalibo, c'est quoi C'est l'expertise de formation autour de Poids depuis 2005. Euh, il y a dans la salle des gens qui nous ont aidé à grandir, euh, typiquement. Euh, je ne sais pas, Nesto Houguay, voilà Largus, euh, des, bah, des petites pensées pour les tout premiers clients comme ça qui nous ont suivis. Merci à eux merci à vous de, de, de, de nous soutenir et de soutenir indirectement du coup le projet Poids parce que 20% de notre temps est consacré à la R&D, ce qui nous permet de, de produire des logiciels type OPM, poa PG Badger et j'en passe. Voilà, il suffit d'aller voir le GitHub pour avoir une petite idée de, de ça. Ce qui nous vaut aussi d'être Platinum sponsor de PostgreSQL. Ça correspond à plusieurs années de travail. Et c'est pour ça qu'on est à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est la communauté qui dit telle société contribue vraiment, donc on la met là à ce niveau-là. On n'est pas les seuls. Euh, on essaie aussi d'être un support financier de la communauté, donc on participe euh, activement à PG Confu, dont on est aussi sponsor à la fois en termes de, de temps de travail de gens comme Guillaume ou Virginie, pour pas les citer, et aussi un peu en argent. Euh, PGDFR, où Damien et moi-même, on est plus actifs sur la communauté fran francophone. Et c'est un recrutement continu, parce que de plus en plus de clients, ça veut dire de plus en plus de travail. et voilà. Donc, si vous avez des vérités, éventuellement, venir chez nous. Un petit point technique, c'est évidemment, les slides seront disponibles de toutes les présentations, seront disponibles sur le site. Et il y a aussi, grâce aux moyens de, de Mozilla, il y a aussi une prise, une captation vidéo qui est faite. Donc, on essaiera aussi de, de, de mettre en ligne les vidéos de toutes les présentations. Voilà. voilà. Merci pour votre attention. Et ben, bon PG Session 7 à tous. Et euh, si vous avez des questions, ben, il y aura le temps de, de discuter après. Voilà, on, on passe à, maintenant avec euh, Iki Linakangas ouais. <rire> qui, va, qui va faire la première présentation sur PG Rewind, donc un, un moyen de, de synchroniser euh, les, vos serveurs après un failover. Iki, si vous Merci. Merci à vous. Yes, HDMI or VGA. Either one. you have the HDMI here? Okay, let's try that.